Comme les assises de l'éducation se tiennent et que c'est une manifestation dans laquelle la FSU ne se rendra pas, nous voulons tout de même faire part de nos propositions sur le thème de l'aménagement du territoire. L'éducation voilà, physique a toute sa part dans cette, doit prendre toute sa part dans cet aménagement du territoire, à travers l'aménagement des infrastructures sportives, pour permettre sur tout l'ensemble du territoire d'apporter une pratique physique à nos élèves, pour ce faire, nous recommandons en fait qu'aux alentours des établissements à proximité immédiate, nous puissions construire des infrastructures sportives qui permettent à la fois aux scolaires de pratiquer mais aussi aux clubs fédéraux. Cette mutualisation de ces infrastructures permettra de faire des économies et de par conséquent créer des infrastructures qui répondent beaucoup mieux à ce qui, aux, aux besoins, c'est-à-dire en termes d'espace, en termes de vestiaire, en termes de points d'eau, euh, en termes d'abri. Voilà. Euh, ne pas les multiplier. Euh, notre proposition à la FSU, c'est d'éviter de les multiplier euh, euh, dans des espaces qui sont trop éloignés des infrastructures, parce que ça engendre des coûts qui sont très importants pour les collectivités territoriales, à la fois la région pour les lycées et les collèges. Euh, et euh, les collèges pour euh, le, dé, le département. Voilà. Donc, euh, dans ce cadre-là, ça permettra, si on a des infrastructures vraiment qui couvrent tout le territoire, de proposer aussi des sections sportives euh, qui ne soient pas orphelines sur le, sur le territoire, c'est-à-dire qu'on puisse en avoir dans chaque secteur géographique et qu'elles puissent, du coup, se rencontrer et générer des compétitions U.N.S.S. Euh, intéressantes pour les élèves.